Salut les boys, c'est Winman, content de voir aujourd'hui, cadeau d'un abonné, le facteur est passé, donc euh, on va ouvrir ça ensemble, un cadeau de Dominique, Dominique euh, qui m'a donné euh, beaucoup de dons ces temps-ci, merci beaucoup, beaucoup Dominique, j'ai une lettre, je ne sais pas si on peut lire ça, euh, « Bonjour Winman, tel que discuté, je t'envoie un échantillon de Charlotte-Webb's. Euh, Charlotte-Webb's, ça c'est un cannabis là, réputé euh, qui a du CBD et puis que, euh, ça a été réputé parce que les, ça a été donné aux enfants avec, avec l'huile pour les, les crises d'épilepsie. Je ne veux pas me tromper, mais charlotte Webbs c'est un produit CBD. C'est une batch non utilisée par le producteur car le taux de THC est trop élevé pour les besoins requis. Mais évidemment, pas pour toi, 5% de THC et en revanche, 17% de CBD. Ça, ça va être le plus haut taux de CBD que j'ai essayé. Ça bosse pas, hein? ça, ça, ça règle les, les petits problèmes médicaux. Ok, j'espère vraiment que tu apprécieras tout comme moi, avec une épilepsie pharmaco c'est tout ce qui me reste comme alternative. Donc, c'est vraiment un médicament, là, utilisé par Dominique. Même mon neurologue est découragé. Bonne dégustation et bonne review. Donc, on va mettre ça dans dégustation et non review pour pas faire de trouble. PS. Avis à tous les abonnés. Winman est une chaîne de découverte et beaucoup de divertissement. Ne pas être insulté ou choqué si un propos ne vous convient pas. Winman est aussi un personnage. Alright! Merci à Dominique. Euh, merci vraiment Dominique euh, pour tout le support. Continuez à me jaser sur Instagram. On va regarder ce qu'il y a là-dedans les boys. Hey, C'est super professionnel, man. Ça, c'est dans un... J'ai mis ma photo. <rire> J'ai mis ma photo sur le chaud Vert et rouge. Il ah, y a tout scilé ça. C'est dans un contenant pour protéger les, les terpènes, les tricônes. Les tricônes, ça, ça, ça, c'est pas dans un ziploc. Wow! Alright, c'est ça qui se cachait là-dedans. Euh... Je l'ouvre tout de suite. Je l'ouvre tout de suite. Je l'ouvre tout de suite. Ok, les boys. Charlotte Webb. Oh man, j'ai la chair de poule. On écoute ça dans la vidéo dégustation numéro 2. Charlotte Webb. Alright. Alright. Première fois de ma vie. Encore une fois, il y en a qui vont me dire Ouais, oh, mais c'est vrai, le gars il m'a tellement parlé sur Instagram. Euh, euh, c'est de Charlotte qui qu'il y a là-dedans, ok? Si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ça sent bon. Il y a un beau Vida dedans. Ça sent en rangé, hein? Là, on va aller voir c'est quoi ça. Ouais. Oh, c'est résineux. Euh, ça colle. Elle est pesante, la cocotte. Elle est bien pesante, elle est lourde. Mais, euh, ça colle. Euh, L'humidité est parfaite. Euh, ça sent vraiment fruité, hein? vraiment fruité euh, Charlotte Webbs. Je, je, je veux vraiment je veux vraiment que ça soit fruité, boys. Si c'est pas fruité, c'est fruité parce que ça goûte l'orange. Puis ça va peut-être être, être écrit sucré. All right. Euh, leafly, Leafly. J'ai vraiment hâte de le voir. Je commence même pas à la vidéo, même si c'est écrit cariophilène. C'est vraiment... Euh, ça goûte l'orange, man. Ça sent l'orange. All right. Charlotte, Charlotte Web, ça va vraiment vite quand tu écris ça. All right. on va voir ça. Herbal, pinal, peppery, euh, poivré. Charlotte Web, c'est un, ça a été fait par les Stanley Brothers, Colorado, pour son CBD haut et le THC bas. Je vais avoir l'arôme. Charlotte Webbs a commencé à être très très populaire parce qu'elle a passé à CNN, la télévision américaine. Parce qu'il y avait une petite fille qui avait un, un gros problème. Puis. Euh Because, ok, CNN, Weed 2, 4, the effect and add on Charlotte, Fiji, je pense que une petite fille, a young girl with a rip, la petite fille s'appelle Charlotte puis ça a le rapport, mais là, je veux savoir l'arôme. Euh... Colin, de Colin, Herbal, Pinane, Peppery, j'en fume un bout, Colin, il en parle pas. Là, ça sent mon. Ok. Je vais le mettre ça dans le contenant euh, de métal. Quelqu'un qui fait attention. Hein? Alright, j'ai grainé ça. On va égrainer ça avec un grinder. Il n'y a pas deux compartiments là, pour ne pas le mélanger. Bon. faut que je trouve mon autre grinder. ici. J'ai vraiment hâte. Euh, c'est juste que j'ai pas vraiment de, de, de mal ou de, de gros problèmes d'anxiété présentement. Tu sais, mettons, ça va ordinaire, ça va bien, mettons. Fait que je pourrais peut-être pas voir l'effet. L'effet, tu sais. Quelqu'un qui a un problème, un mal, euh, peut-être qu'il va voir plus l'effet, tu comprends-tu? Quand t'as pas mal, mais ben, tu sais pas si ça guérit le mal. T'as pas mal. C'est sûr que j'ai des petites choses que je pense dans ma tête, mais comme je te dis, euh, je pars en crise d'anxiété, tu comprends? On essaye ça, ça va euh, quand même euh, me calmer les esprits là, tranquillement, pas T'es pas sérieux? Je reviens pas pour mon vidéo, il reste juste 30 secondes. On va se reprendre les boys. Hey les boys, on est de retour au Charlotte's Web, euh, j'ai eu un petit peu de difficulté, donc on va rouler ça. Merci vraiment à Dominique pour euh, une, une, un, un, du cannabis vraiment euh, reconnu. Euh, Je suis vraiment chanceux d'avoir ça. Charlotte Webb, ça c'est... faut vraiment... Euh... faut avoir une carte médicinale pour avoir ça. Tu pas ça à SQDC, d'après moi. Je suis nerveux de, de, de, de fumer ça. Je Juste à cause du nom, euh, le cannabis est de qualité. Le euh, cannabis... Euh, il sent vraiment fruité, là. Euh, à l'orange, moins fort que Tangerine Dream. Euh, Meilleur au goût que le Tangerine Dream à l'odorat, à, à, à, à l'odeur. Je vais le fumer, je vais le fumer. Qualité de cannabis là, pour comparer avec la SQDC là euh... Je, je, je, je, je, je, juste en dessous de grill. Mais là, vraiment la qualité. Là. Alright, je remets ça à mon contenant. J'allume ça dans 4, 3, 2, 1. C'est vraiment agréable, euh, vraiment un bon goût, très bon goût, euh, c'est vraiment orange, léger, euh, avec du sucré, c'est vraiment bon, je comprends pas pourquoi ils crient ça. C'est clairement ça, c'est clairement ça. Léger goût d'orange. Celui-ci, c'est aussi Dominique. On va rouvrir ça, on va l'ouvrir, tu t'es laissé aller mon dame. Dominique euh, qui apprécie les, les vidéos à Weedman, puis euh, je te remercie à moi, à mon tour. c'est du love putain c'est que ça bro bro oh, shit alright attends maintenant j'ai échappé mon joint sur mes affaires ça de des dégâts. T'es énervé, boys. Euh, le côté. On monte encore une fois. <coughs> Dominique, euh, c'est un fou, man. Charlotte Webbs, un cadeau. Des dons J'ai jamais eu un beau cadeau de même de toute ma vie man. All right hey, As-tu vu ça bro, c'est enveloppé tout Tu vas pas à croire que tu vas te tous les jours là. Je vais mettre haut et tu vas pousser le voir. Lit, accessoire euh, première qualité. On va ouvrir le petit plastique, déchirer le plastique. Vraiment bon goût, man. Vraiment bon goût, là. Euh, super bon goût. Tu veux le sac? All right. Ok, il y a une petite, euh, petite chose ici. C'est au Canada ça On va l'avoir. On va l'avoir. Elle est toujours là J'ai tout fait les mêmes étapes que la dernière fois pour le vider. Oh, oh que c'est clean! Check ça, man! Oh, que c'est clean, hein? Je peux pas l'échapper. Je vais juste l'ouvrir puis je te le montre. Des petits coussins en dessous, tout est fancy. C'est quoi cette boîte là Oh, avec plein de compartiments. Checkez ça, les boys. Checkez ça. Là, je peux mettre mes grinder, mon grinder ici. Je peux mettre mes papiers. Hey, merci beaucoup, man. Check ça, check ça, bro. Check ça. Je peux petit mettre du cannabis? peut peux mettre les pots à gens dedans, le cannabis. Ça, c'est mon euh, monkey glue. Que j'ai coupé l'enveloppe. Hey. Hey, je suis gâté, les boys. Je suis vraiment gâté. Merci beaucoup, les gars. C'est Noël, merci. Ici, on peut mettre des joints. Si on a, euh, on a un joint de pré-roulé, là. On peut le mettre comme ça. Je suis en train de le découvrir avec vous, les boys. Euh, je vais juste fermer la boîte. Non, ça, ça ne rentre pas. Mon grinder, rentre dessus Non! Il est trop gros, mon grinder. On va mettre mon petit grinder. Mon petit grinder. On peut mettre d'autres affaires, des diplômes, tout ça. Il y a un compartiment en avant, là. Deux carrés ici. Si on peut enlever ça, ils sont pas enlevés ça, un autre compartiment. Merci beaucoup, man. Merci vraiment. C'est clean, c'est propre. Je vais l'utiliser à 100% à tous les jours. Vraiment. Euh... Regarde, en ce moment, là, j'utilisais une boîte comme ça. Je mettais mes cochonneries, fait que. Merci beaucoup les gars. Euh, C'est vraiment super cool, man. Vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Alright, le Charlotte Webbs, Qu -ce que dire du Charlotte Webb? Écoute, euh, tellement un bon goût. Euh, comme Comment.. Le buzz, il n'y en a pas. Euh. Est-ce que je me crise de tout? Je me crise de tout, man. Il n'y a pas de problème. Euh, moi, l'utilisation que j'en fais du CBD, c'est euh, des petits problèmes d'anxiété, mais c'est vraiment mineur, vraiment mineur. Euh, même que là, ces temps-ci, euh, si on veut, mettons, là, pour le mois de décembre, là, euh, euh, tout va bien. Tu si comprends-tu? Euh, donc,. Euh, je suis bien, bien relax, bien apaisé. Euh, pas vraiment relax comme un indica, c'est pas ça du tout, du tout. C'est vraiment plus... Euh... Il y en a que c'est musculaire, là. Mais comme je te dis, moi, j'ai pas de mal à nulle part. Fait que je peux pas vraiment te comparer ça à la musculaire. Mais mettons dans la tête, c'est vraiment... Euh... C'est libre, là. c'est... Moi, je trouve que tu penses moins. Tu penses moins. C un... Moi, je trouve que moi, moi, je, je, je trouve un petit peu que le CBD... Ça, je pense c'est une des meilleures explications que je pourrais expliquer. Je trouve que le CBD, c'est le contraire du sativa qu'on connaît. Hein, le sativa, il nous fait un peu penser, hein? un peu... Euh, on est créatif, là, on fait des peintures, là, ça... on, pense, hein? on pense, on pense. Des fois, on pense peut-être trop à nos problèmes aussi. T'sais. Sativa, on... on rit, on... On est créatif, on bouge un peu plus, hein? on est moins écrasé. Des fois, il y en a qui n'aiment pas ça. Cet effet-là là, de trop penser. Hein? De penser à... au futur, euh, de penser au passé. penser, pensez, pensez. Moi, je trouve que le CBD, là, je trouve qu'il il te fait dire, hey, « Regarde, je suis de penser, là. Vas-y, fais ton épicerie. » Je suis de penser, là. joue là à ta game. paye sur start, là, ta game de jeux vidéo. Tu des fois, on est là, puis... Pace pas start tout de suite. Ah, payser start. En tout cas, je sais pas comment tu joues, toi, là. Mais, euh, Ouais, je trouve que c'est une bonne explication, ça. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Très gros, là. T'en prends pour t'en laisses, là. Okay? T'en prends vraiment pour t'en laisses, là, OK? OK? Dominique. Il est vraiment super bon. Super bon, ce cannabis-là. Tu m'as donné une super grosse cocotte. Euh, merci beaucoup, mon ami. Merci à tout le monde. Donc, euh, le Charlotte Webbs. Euh, C'était dégustation numéro 2. Euh, donne un pouce. Merci à mes Patreons. Merci à tout le monde. Va voir mon Instagram. Achète-toi un T-shirt de Winman. Là. Let's go! là. Va t'acheter un T-shirt de Winman. J'attends le facteur. Alright, 35$, livraison incluse. Tout est inclus, mon homme. Puis, euh, de qualité, le t-shirt, mon homme. Oui, des Comment mon Instagram.